Salut à toi Yamak Tracer Runner. Aujourd'hui, on se retrouve à la cathédrale à Évry où on va avoir une interview de Yann Neutral, un des fondateurs Yamakasi. A tout de suite. Salut Yann. Salut Bonjour. Pascal. Du coup, euh, Yann, un des fondateurs Yamakasi et Pascal, qui représente euh, la structure Cariba DD. C'est bien ça Tu veux te présenter un petit peu de vie, Cariba DD, euh... Déplacement à voilà, Badou. Ok. Ramification. De ce je pense ici. Ok, très bien. Ça va se confirmer. Très bien. Du coup, euh, Yann, on est très content de t'avoir aujourd'hui pour euh, cette interview. Euh, nous, euh, bah, du coup, euh, c'est vrai qu'on te connaît depuis longtemps. Euh, nous, sur Evry, on a l'habitude de te voir euh, tout le temps. Euh, mais pour ceux qui, les, qui nous regardent, c'est important aussi d'avoir euh, ton point de vue sur certaines questions. Euh, je vais commencer par une question que je pose souvent euh, à ces c'est euh, quand, comment et pourquoi tu as commencé à, à t'entraîner Alors, quand je pense que je l'ai toujours fait, parce que d'un coup, je trouve que c'est comme ça que je l'ai découvert, à la fin des comptes, c'est euh, l'art du déplacement de la continuité de ma vie. Mm -hmm. elle, pas, elle, elle fait partie d'une des branches de ma vie. Mais euh, bouger, sauter, grimper, courir, euh, me débattre, euh, me voir ça a toujours été présent en moi et euh, le pourquoi c'est parce que j'en avais besoin j'étais un hyperactif et euh, pour essayer de pas disons se faire rattraper ouais. alors euh, par euh, des sensations gênantes ou des situations gênantes j'étais toujours dans l'action comme ça euh, ça me faisait du bien et, euh, et, dans, et quand j'ai fait ça là ça m'a aidé surtout, à, après, plus tard, à me concentrer, à me construire, ce qui est très, très rare, parce que j'allais dans plusieurs sports, plusieurs clubs. Je pense que ça a changé maintenant, mais avant, c'était très élitisme ou c'était très formalisé. Et nous, on a mis l'élitisme dans quelque chose, de, un renouveau où on pourrait croire que c'est désordonné, mais comme les valeurs, elles tout ça, elles elle, elle n'est pas désordonnée dans le fond c'est vrai qu'au début, euh, on sait que euh, quand vous avez commencé, ça a commencé par des petits défis euh, que vous donnez entre vous. Mais euh, quand, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte vraiment que ce que vous étiez en train de faire, ça avait du sens Alors, ça, oui. avait, ça pouvait euh, changer le, la vie de pas mal de gens et finalement que ça pouvait être une pratique euh, reconnue comme aujourd'hui partout dans le monde alors J'ai deux raisons. La première, déjà, c'est pas avec les autres que je l'ai découvert. C'est parce que je grimpais déjà, la première fois que je suis arrivé à l'île, j'ai fait toutes les montées de la Dame du Lac. Je faisais déjà ça. Ça me servait à me déplacer quand j'allais de chez moi jusqu'à ma sœur. Je faisais ça parce que d'un coup, je, comme je dis, j'étais hyperactif, je courais. Donc la pratique en elle-même, j'ai découvert avant, à La profondeur de la prafati. Après, ce que j'ai partagé, c'est les valeurs. Et dans les valeurs qui nous a réunis, quelque chose qui est très très difficile, c'est la deuxième raison. C'est que, d'un coup, j'ai trouvé, ah, c'est cool. C'est un truc partager. super important, envie oui, de partager. Tiens, j'ai des problèmes, je ne parle pas très bien. Eh ben, on m'aide à mieux parler, à comprendre les choses. Ah, je vais me battre, mais je vais me battre. Mais si je n'ai pas la solution, quelqu'un peut me la montrer ou quelqu'un peut m'aider. Et pour moi, l'esprit euh, qui était à, à l'intérieur, cette démarche de comprendre qu'est-ce que c'est que la famille ou l'amour ou l'amitié, ça a été la chose la plus importante pour moi. Et comme moi j'ai eu une vie euh, assez compliquée euh, et que j'ai eu des bons repères par rapport à ma propre famille, mon père, ma mère, euh, ça m'a donné envie de, de continuer d'essayer de partager ce que moi j'ai vécu de meilleur dans ma famille. Donc euh, on est tous ensemble, on respecte les gens courageux, on respecte le travail, on respecte les vieux, on, on fait des efforts. Après, je ne savais pas que ça allait plus loin que ça, respect de la nature, respect de d'autres de choses, de son corps. Au début, j'étais dans les premières basiques que je connaissais déjà, avec une combativité qui était euh, très claire, que c'était très important de pouvoir euh, euh, construire des gens qui, d'abord, me ressemblent et, et essayer de réunir les gens qui ne nous comprennent pas. Je voulais partager euh, partage de savoir, partage de force, partage d'énergie savoir la vérité. Du coup, tu, tu représentes un peu une, une force de la nature et euh, moi, pour moi, tu m'as entraîné un truc que tu m'as vraiment apporté. Euh, c'est le côté euh, recherche du dépassement de soi, de l'infatigabilité. Est-ce euh, que, euh, et pour moi, je me dis que c'est quelque chose qui va, qui va me servir toute ma vie, contrairement à plus de la technique qui, va, qui risque de se perdre, etc. Peut-être à un moment donné, ben, quand, quand je vais vieillir, je vais perdre un peu de technique, etc le côté dépassement de c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Aujourd'hui, dans, dans la pratique, ça commence ça à se démocratise dans des écoles, etc. Euh, Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui risque de se perdre un peu ce côté-là, de chercher, de, de chercher à devenir fort à se dépasser physiquement avec des gros chiffres, des gros défis Alors, euh, je ne sais pas vraiment sur ça, euh, mais j'arrive à comprendre le problème qu'il y a. Le problème, c'est que qu'on est devenus tous très intelligents, tous plus nombreux et à la fin des comptes on est tombé sur un, un nouveau défi le seul problème c'est que dans notre pratique nous on dit on laisse jamais rien nos défauts et nos qualités vont devenir des qualités parce qu'on a travaillé dessus et on va essayer de représenter une évolution qui peut inspirer et changer ou donner un peu de force aux gens dans l'échange que j'ai eu avec toi en vérité je t'ai rien appris j'ai essayé de t'aider à avoir euh, à développer ton instinct qui au début n'a pas de mots et qui n'est pas obligatoirement une connaissance de comment on réagit. C'est un, souvent les gens le disent un déclic. Mm -hmm. On, on l'apprend en affrontant la peur, en vivant des choses dures, en faisant des erreurs. Mais on peut l'avoir dans l'effort, dans la manière qu'on s'entraîne. Donc au début, souvent je disais à Amélie, Nabil euh, et même à toi, c'est un privilège de savoir. Mm -hmm. Mais surtout quand vous le trouvez seul, parce que d'un coup vous avez une expérience qui n'est pas, euh, je trouve, possible. Oui, et qui n'est pas, euh, comment on appelle, euh, troublé ou faux. Avec l'intelligence, on peut, euh, ou un peu la technique, on peut que s'adapter. Euh, c'est pas bon. Il faut s'adapter avec quand même cette, euh, cet instinct qui, qui, qui, qui te dit ce qui est bien et pas bien en tant qu'homme euh, ou humain. Je sais pas si c'est le bon mot. OK. Euh, oui, c'est vrai que, du coup, euh, tu as une manière de, de coacher qui euh, va faire chercher dans chacun. En tout cas, le... Je dis le tu parlais d'instinct, ouais c'est ça le, euh, Moi je sais quand je veux m'entraîner avec toi, euh, voilà, quand je te vois coacher les, les gens, tu arrives à les mettre dans un état. Tu, tu appelles ça l'état second d'ailleurs, assez rapidement. Euh, et pour moi c'est vrai que c'est une pratique, enfin euh, c'est une manière de coacher faut un petit peu différente de juste chercher à faire de la technique. C'est en cherchant l'état second, cet état second de dépassement de soi, etc., que tu arrives à faire que les gens vont se dépasser, vont mm. faire des, passer des techniques qu'ils ne pensaient pas capables de passer, etc. Alors, quand on parle de l'état second, il y a plusieurs états secondes. À la fin des comptes, l'état second, c'est comment on réagit au moment que ça devient difficile, mm. ou que ça devient compliqué, et l'état second, c'est se bousculer. C'est dans le déséquilibre qu'on devient équilibré, on devient intelligent cherchant. Ce n'est pas obligatoirement dans l'inactivité. Donc c'est vrai que d'un coup, moi, j'ai travaillé sur cette démarche-là parce que d'un coup, c'est ce que ça m'a fait. La première fois que je me suis trouvé euh, euh, euh, en danger, très grave, euh, dans une autre situation qu'est la pratique, j'ai découvert que j'ai réfléchi. Mais avant, je ne réfléchissais pas. Il fallait que d'un coup, je sois en danger pour que je réfléchisse. Oh mince, mes jambes vont peut-être se casser. Ah, oh, peut-être je suis pas bien. Ah, oh, je suis fatigué. Et d'un coup, je savais pas que je pouvais réfléchir. Quand on est enfant, on est très, euh, comment on appelle... Euh, on est très... Euh, pas innocent, mais comme on appelle euh, enfantin, on est, euh, tout est... Tout est découvert. Et, et donc pour moi, l'état seconde, c'est pouvoir réveiller sa force première qui est un peu cachée. On a tous des aptitudes de passées, d'autres réfléchissent, d'autres sont rapides, d'autres c'est la joie de vivre, d'autres c'est la colère, d'autres c'est quelque chose et à partir de là on peut avancer. C'est comme ça que je voyais avancer sans obligatoirement tout de suite rentrer dans la technique. La technique pour moi c'est le temps qui passe. Donc tu apprends et tu comptes sur le temps pour régérer. Et des fois génétiquement le temps te donne tout. Des fois, si tu arrives à aller par beaucoup de connaissances, manger, trucs comme ça, tu peux accélérer ton temps, mais mais c'est pas obligatoirement euh, ce qu'on appelle l'énergie, qui, euh, qui est quelque chose qui est euh, très sensitif, qui, qui est très complémentaire avec l'ensemble. Ok. Euh, du coup, c'est vrai que maintenant tu Je sais pas si on peut dire. T'as quel âge aujourd'hui Oh, j'ai 46 ans. 46 ans Oui. 46 ans et euh, bah, tu es, es une figure incontournable de l'art du déplacement dans le monde et surtout sur Évry. Tous les pratiquants qui s'entraînent euh, ont l'habitude de te voir ici à la cathédrale. Euh, du coup Pourquoi tu es, es resté euh, sur Évry, connecté et lié ici à cette ville d'Évry bah Parce que d'un coup, c'est une histoire de facilité, une histoire aussi parce que je me sens bien. On va là où on rend les endroits bien ou on va là où on est bien. Et je suis resté sur Evry, c'est parce que j'ai bah, un lien avec les gens d'Evry qui est différent un peu. Euh, je pense que c'est ce que j'ai plus partager sur le plan instinctif pratique. Je leur ai pas donné leur niveau, leur technique ou truc comme ça, mais j'ai participé à, à, à, à qu'ils prennent un petit peu conscience de ce qu'ils ont dans le cœur et à quel point il faut les assouvir. Et... et et en disant ça, je pense. Et, et, ça et, mon personnel. <rire> Et en même temps, euh, le point commun, c'est que quand même, tous ceux qui sont venus me voir, ils avaient le cœur sur la main. Ils auraient pu être des mauvaises percées, mais ça n'aurait pas changé à la fin de compte d'être des gens avec un cœur sensible, des bonnes personnes. Donc, J'ai eu cette chance-là. Oui on sait ce qui t'a motivé au début quand as commencé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive à 46 ans de venir toujours ici à la cathédrale pour t'entraîner Là, on est arrivé, tu étais avec des Brésiliens là, pour, pour les coacher, pour t'entraîner avec eux. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à continuer à t'entraîner La passion. Dans, dans ce qu'on on, parle de l'instinct, il, il y a quelque chose qui est très important dans l'instinct, c'est des moments de de, de, de profondeur. Tu marches dans la rue, tu tombes sur un ami et c'est intense. Mm -hmm. Ton, ta mère téléphone, c'est intense. Tu manges au moment où tu es fatigué, c'est intense, c'est bon, c'est sain. Physiquement, c'est ça. Dans le cœur, c'est parce que d'un coup, j'ai ça en moi, c'est ma, ma passion, c'est un truc que j'ai toujours euh, dévelop, développé. Et en plus, dans la pratique, elle est infinie c'est-à-dire à chaque âge et à chaque génération, on peut développer des choses super intéressantes. Et je pense que pour la pratique, c'est bien de pouvoir, si on peut le faire, la présenter dans son évolution, comment on peut vieillir et ne pas obligatoirement, comment on appelle, régresser moralement, physiquement, humainement et dans la vie. Et donc on peut continuer la pratique jusqu'à l'âge que l'on veut si justement on prend en compte que d'un coup ça reste toujours un effort et à protéger un peu euh, son cœur. Ok. Euh, du coup, euh, quelle, est, euh, quelle est ta, ta vision de Qu'est-ce que, qu que tu penses que l'arc du déplacement va devenir là, dans, les, dans les années qui arrivent Est-ce que tu penses que, pas forcément l'arc du déplacement, juste l'arc du déplacement va être plus général la pratique en général, l'art du déplacement, le parcours, le freerun, run, parce que c'est des pratiques qui sont quand même assez liées. Euh, que as alors, une parcours free run et nous, on a un point commun, c'est parce que nous on, est, nous, on a fait la démarche de soutenir ces pratiques. Mmh. Donc à la fin des comptes, ça reste des pratiques que nous on a mis en place parce que avant que ça soit des pratiques, nous on a rencontré des gens et ces gens-là, ils ont trouvé qu'ils avaient des choses qui nous ressemblent. C'est pour ça que d'un coup on a soutenu ça. Après tout ce qui est dans la partie de la société, elle, elle peut devenir nuisible parce que si on devient que des, euh, des personnes qui vont bosser, ça devient difficile à un moment de juste aller travailler. Au début les gens, ils ont fait ça juste parce que d'un coup ils veulent se sentir bien, ils sentent qu'il y a quelque chose de bien et ils veulent faire quelque chose de bien. Et donc voilà. Après je ne pense pas qu'elle va changer notre, euh, notre manière de faire. Euh, je pense que la seule chose qui pourrait changer c'est s'il y a une guerre. Ouais. Et, et même là, certains d'entre nous auront besoin de, de s'extérioriser ou, ou, ou de montrer autre chose, d'essayer de, de nouvelles voies ou de présenter quelque chose de différent. Après le monde, je ne pense pas que c'est nous qui, avons, qui allons décider ce qui va arriver. Il y, le, il y a des pratiquants qui Super vont bien. se plus d'une pratique euh, compétitive. Il y a des compétitions vraiment, qui arrivent sur le, le devant de la scène, tant que ce soit avec la FIG, la Fédération internationale de gymnastique, ou des compétitions euh, à part. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour tout C'est-à-dire, les gens qui pratiquent <cute> la compétition euh, les gens qui oui, pratiquent avec, avec la, la Fédération internationale, internationale de Gymnastique, les gens qui veulent pratiquer euh, l'art du déplacement sans compétition, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un distinctif qui va être fait entre, tous ces, entre toutes ces choses-là ouais. euh... Ça dépendra de nous, c'est-à-dire nous les petites personnes, notre individualité. Si nous, nous ne faisons pas barrage à, à aux envies individuelles de chacun et de comment il va vivre cette expérience-là, je ne pense pas qu'il y aura de problème. Après, les, euh, les structures, si elles font mal le travail et si elles développent une, euh, une démarche, on pourra dire politique, qui pourrait euh, fausser euh, euh, l'image ou les valeurs, mm -hmm. ça ça peut être vraiment gênant. Et là, oui, je peux m y m y être contre. Il la... enfin, peut, en... peut y avoir aussi de la compétition, euh, mais. Euh sans forcément euh, dénaturer le travail qui est fait sur les valeurs sans compétition. Que, tu vois ce que je veux dire Oui. Comme euh, ça peut être un choix personnel de certains de faire de la compétition. Euh, bah là, sur le euh, Canyon Move, on a l'exemple de euh, Mehdi et Nabil. Mehdi et Nabil font des compétitions, mais ils font le distinctif entre leur, euh, leur carrière compétitive et euh, l'enseignement qu'ils vont faire de l'art du déplacement. Mais, pas forcément, mais pas parce qu'ils pratiquent l'art du déplacement. Ouais. L'art du déplacement, c'est un développement dans la vie. Donc, euh... Et à la fin des comptes, on peut sortir et rentrer, ça reste euh, la personne qu'il est. Donc euh, pour nous, c'est pas très difficile. Après, je pense que d'un coup, euh, euh, euh, ces transitions-là, euh, peut-être les gens ils pourraient euh, euh, se rappeler euh, comment ils ont commencé est ce que ça a donné. Que ce qui me gêne un peu dans la compétition, ou, ou, ou comment ça peut être présenté, c'est après, c'est marquer un point voilà, mettre un point sur quelque chose qui peut être nocif si la personne euh, prend la grosse tête ouais, ou si la personne euh, à un certain moment pense que sa vie ne va être que la compétition. Ouais, dès que la compétition s'arrête, euh, bah, finalement je ne peux plus rien faire. Enfin, je... ouais, ça, ça devient Dès gênant. que le progrès euh, technique sur la pratique s'arrête, finalement euh, c'est toujours. Et après, je trouve que... Euh, la, la progression la technologie a aidé beaucoup cette jeune génération on a des très bons médecins on a des très bons coach on a des très bons personnes pour aider pour que les gens évoluent très vite mais sur l'intelligence il faut qu'ils arrivent à comprendre à quel moment euh, l'intelligence peut être néfaste ah, ah. Comme l'instinct, il y a toujours un endroit ça peut être mal placé. Il faut prendre une décision dès le début, je pense, au-delà de la manière qu'on fait les choses, de ce qu'on va représenter humainement. Comme ça, d'un coup, je pense qu'on peut sortir du côté faussaire. On est obligé de vivre tous ensemble, mais on est obligé d'inspirer les autres. Donc la compétition peut aider à inspirer des gens, aller dans une direction saine à un moment, sans obligatoirement se dire que c'est ça, ou. Qu ce que c'est ils vont juste juste essayer de réfléchir un peu à ça ça peut apporter des choses de bien après les personnes qui gèrent ça qui n'ont peut-être que de l'argent ou que que truc je pense qu'ils devraient pas calculer en chiffres Ils devraient calculer en tant que ok euh, on va rendre des gens heureux s'ils ont de l'argent ils devraient penser que d'un coup ils vont donner à leur enfant comme ça, d'un coup, ils vont pouvoir se rendre compte « Ah, ok, à leurs enfants, ils veulent quand même qu'ils soient en bonne santé. Et à leur enfant, ils vont faire quand même attention à, a, à, a, à ne pas perturber. » C'est un aspect qui est, le, ce qui est le, le développement de salles, de choses comme ça. Si c si, si le, il peut y avoir de l'argent autour de la, de la pratique si c'est fait dans le but d'aider de, des gens. Si par contre, il n'y a que l'aspect lucratif euh, qui motive... Euh, Motif de personnes, euh, ces personnes-là, sur euh, que ce soit compétitif, euh, développement d'une salle euh, dédiée à la pratique, quelque chose comme ça, ça n'a pas d'intérêt, ça que Non, c'est un peu plus euh, compliqué. Pas que pas compliqué. Ce que je veux dire, c'est que tu as deux cheminements. Soit individuellement, tu sais que d'un coup, tu vas faire attention aux gens et, à, et tu vas faire attention que cette pratique soit pas un moment. Euh, de prendre des mauvaises habitudes. Si à un moment, des gens du parcours prennent l'habitude de dire, oh, ils sont pas bons, les gens de la DD, ou les gens du François de sont pas bons, les gens de la DD, ou les gens du parcours, bah, déjà, ils se trompent tous. Mm -hmm. Parce qu'à la fin des comptes, quand ils ont commencé, ils portaient pas aucun de ces noms-là. Mm -hmm. Quand ils ont décidé de porter ce nom-là, pour moi, c'est important que surtout dans la DD, nous, on sait ce qu'on essaie de faire, on a décidé de casser des barrières qui, qui nous gênent, morales, mentales. Et le seul moyen, c'est la rencontre et le partage. Donc, si on n'est que dans un chiffre un, un numéro de compte ou euh, dans l'engouement que tout le monde dit bravo peut-être on peut perdre le côté bah écoute mais bah, oui aujourd'hui c'est moi ou, demain c'est quelqu'un d'autre ou bah, merci merci aussi à vous parce que d'un coup hein, si je suis là c'est grâce à vous c'est je sais pas, pas le, le côté partage de je pense que les gens -être doivent être réfléchir dès le début ils doivent savoir ça parce que c'est primordial. Après que ça soit comme ça, on pourra peut-être un moment euh, inspirer. Et la deuxième façon aussi, euh, pourquoi euh, le chemin de Midinabide, même de toi et d'autres dans les, les trucs On sait qu'il y a des gens ils ne pourront ni comprendre ni réfléchir comme nous. C'est normal que nous sommes différents. Mais à un moment, peut-être, à, à force de, de, de nous voir et de voir notre comportement, peut-être ils vont dire Ah, tiens, peut-être que. Euh, bah, peut-être je me suis trompé. Dix ans avant, je venais ici. On avait des problèmes un peu de racisme dans cette ville. On avait des problèmes, euh, peut-être la police n'avait euh, été plus en action que ça. Et euh, euh, Dix ans après, euh, par cool. rapport à nous regarder, à nous voir faire, ils se sont rendus compte que d'un coup... Ce qu'on faisait c'était bien. Voilà, au point de faire un film, au point que d'un coup elle est partout dans le monde. Ouais. Donc voilà. Euh, ok. Euh, oui, mais c'est vrai que sur la, sur la ville d'Evry, vous avez un gros impact sur l'image euh, de comment la pratique est vue. On sait qu'aujourd'hui sur Evry, on est bien vu par la, que ce soit par la, par la mairie d'Evry. Euh, nous, sur l'association, on est assez, assez soutenus que même la police municipale, qui est juste à côté de la cathédrale-là, nous voit nous entraîner tous les jours. Quand on, fait, quand on monte sur un saut qui est un petit peu dangereux, des fois ils vont nous laisser faire. Et euh, mais la plupart du temps, ils savent qu'on est entraîné, que ce qu'on fait, c'est bien qu'il y a des boules. Même quand ils voient 60 personnes ici, ils se posent pas de questions sur le, le risque que ça peut, ça peut, ça peut amener ou quelque chose comme ça. Ils ont confiance, c'est ça que je veux dire. Est, il y a une relation de confiance qui s'écrit. Ouais. À force de faire les choses. A force de nous voir, les gens s'habituent aux gens, et ils se rendent compte que non, nous aussi on a progressé, donc ça a été un vrai échange. On a cassé des barrières, des discussions, vous avez très bien travaillé, vous avez très bien représenté la pratique partout dans le monde. Donc résultat, les gens qui nous ont côtoyés plus euh, euh, euh, nous, ça, ça, ça fait que d'un coup, les gens le comprennent mieux. Ils sont moins inquiets, moins, moins, moins créatifs. Mm -hmm. Moins, euh, comment t'appelles quand... Comment... Ouais, c'est ça, moins craintif. Euh, Est-ce que tu aurais euh, un conseil à, à donner à, aux pratiquants Alors, euh, la, la première chose, en plus je l'ai dit il y a quelques jours à ceux de la DD, le, la chose peut-être que le plus grand conseil, c'est éviter de critiquer. Par derrière... Ne pas être dans le conflit. Euh, ne pas être dans le conflit, c'est une bonne manière de faire, mais vraiment parler et de critiquer sans connaître. Donc, même si tu as envie, il faut mettre, euh, comment on appelle ça, le, le doute. Parce que les gens, peut-être, quelqu'un peut faire vraiment des bêtises, par exemple, il peut se défoncer la gueule, braquer un truc, et puis un an après, le gars, il a changé, il vient, et qu'est-ce que tu fais Tu dis non, non, hein, c'est un drogué, non, c'est un, une mauvaise personne, et peut-être que c'est pas vrai. Les gens, ils sont, on a tous des vies différentes, donc à tous les niveaux, on, on peut laisser quand même un petit soupçon de la possibilité que d'un coup les gens changent. Et moi, c'est une des raisons qu'on a soutenu euh, tous les noms de la pratique et euh, toute la première génération qui, et les deuxièmes générations qu'ils ont soutenu dans cette pratique. Et c'est pour ça qu'on a encore de l'espérance de croire euh, que des gens qui ont beaucoup d'argent puissent à un moment se rendre compte que d'un coup, ah ok, on va les aider, mais peut-être autrement, en parlant avec eux, en prenant encore euh, plus d'efforts. Hein. Ah, c'est vrai, la vie passe vite. Donc peut-être l'effort faut le faire tout de suite. Mmh. Ah, ouais. Ok. Et euh, des pratiquants, euh, qu'est-ce que tu peux donner aux, comme conseil à des pratiquants qui enseignent, alors des pratiquants qui coachent. Alors la sincérité, il n'y a pas de secret, 90% est dans la sincérité, ça veut dire que des, des fois on n'a pas les mots ni ni ni euh, complètement euh, la technique comment faire, ni les trucs, mais après ça change en cours de route, mais être très sincère dans l'envie d'échanger, c'est la base, parce que d'un coup tu deviens tout et extraordinaire, disons. Tu rends les choses. Voilà, c'est ça que je donne le conseil. Faut pas aller là-bas pour donner des cours, juste pour donner des cours. Faut donner des cours parce que d'un coup tu sais que tu vas kiffer un bon moment, tu vas échanger quelque chose d'incroyable. C'est le plaisir de donner, de partager. Ok. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter, dire en plus Alors, alors le truc que je voulais dire en plus, euh, ça, bah, ça concerne parce que mon père est mort il n'y a pas longtemps. Et donc, et, et un peu, euh, c'est une petite dédicace dans le lien qui m'a montré et que moi, très jeune, comme je disais, à 9 ans, je savais déjà, il y a trois mots qui m'ont dirigé dans ma vie. Je disais souvent la sagesse est ma force, la paix est mon sauveur, l'amour est ma vie. Et j'ai de comprendre ces mots. Je courais, c'est venu dans ma tête. J'étais très jeune et ça a toujours été là dans ma tête au moment que je m'entraînais. Et ça m'a aidé à, être, à rester humble. Voilà. Ok, donc euh, c'est plus une devise que tu que tu conseilles euh, que je conseille, que oui. je conseille de retenir. Ouais. Okay. Tout le monde dit réfléchir un peu à sa façon. Okay. Oh, oh, alors, peut-être un truc. Tu dédicace ce de de Ivry. Alors, on dit, à cœur vaillant, rien n'est impossible, mais un cœur bienveillant, tout est possible. Et pour moi, ça représente Evry, les jeunes, les jeunes générations. Merci beaucoup à toi, hein, pour l'interview, merci beaucoup, merci Pascal. Merci. Ah vous l'avez prouvé hein Hein Vous l'avez prouvé hein merci. Oh. Oh.